Salut l'équipe Alors aujourd'hui on va faire une omelette rapide. Alors pour ça il nous faut des œufs, un petit peu de sel, du fromage, du jambon, des tomates chéries, un peu de poivre, un peu d'herbe et un petit peu de lait. Bien sûr on pourrait mettre ce que vous voulez dans votre omelette, hein, à part les œufs qui sont obligatoires. Hein. Alors on va simplement casser nos œufs dans un bol, voilà, mélanger avec une fourchette. Voilà, un petit peu de poivrer, saler un peu, voilà. Ensuite, on va couper notre jambon en D, Voilà. On va rajouter notre fromage. Un coup. Voilà. Notre lait. On va mettre de la crème. Ça va très bien aussi. Voilà. On va couper notre tomate chérie en quatre. Voilà. Un petit peu d'air haché. Voilà. Vous mélangez le tout, vous mettez dans un bac, à la dernière minute, vous mettez 2 minutes au micro-ondes et vous avez une superbe omelette. Vous pouvez mettre un tout petit peu moins longtemps si vous aimez un peu baveux. Vous prenez une salade avec et vous avez votre repas. Bon appétit